Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'arrêt du tabac. Si vous arrivez sur cette chaîne, sachez que je me suis fait un programme pour arrêter de fumer en m'appuyant sur les principes de l'ABA. Et je vous invite à voir le premier épisode parce que là, on attaque le deuxième jour Comme je vous disais, je cote toutes les fois où j'ai vraiment envie de fumer et où ça me demande un effort particulier. Et aujourd'hui, j'ai cliqué 18 fois. Petite victoire La journée 2 est un petit peu plus difficile. J'ai passé une très mauvaise nuit, j'ai fait que de me réveiller. Et généralement, quand je dors peu, je me lève tôt et je fume aussi tôt. En fait, finalement, la vapote, bah, c'est pas mal. Je pense que c'est pas la priorité pour le moment. Je vais laisser passer quelques semaines, deux, trois, quatre semaines et j'évaluerai après. Je sais pas quand vous, vous arrêtez de fumer, si vous avez tendance à compenser avec l'alimentaire. Moi, oui. Et ça fait une journée pleine de frustration. Bon, eh bien, c'était pas prévu, mais finalement, je retourne au sport parce que euh, cette journée a été, euh, comme je disais tout à l'heure, un peu difficile. Il va falloir que je fasse quand même attention à mon genou qui commence à me faire mal. Donc, je pense que je vais coupler ça avec euh, de la randonnée. La randonnée est plutôt intéressante dans mon cas pour deux raisons. Primo, euh, bah, ça me fait faire de l'exercice. Et secondo, c'est une activité pendant laquelle, naturellement, je ne fume pas. Donc, autant en profiter. Voilà, je sors de la salle de sport où aujourd'hui je me suis essayée pour la première fois à la Zumba pour faire plaisir à ma copine Elisa. Bah, c'était drôle, je pense que du coup au moins ça, ça, si ça ne m'a pas défoulée, ça m'a au moins permis de m'amuser et de penser à autre chose. Et voilà, à côté de ça, je fais un petit body combat et ça c'est pas mal parce que comme tu donnes des coups dans le vide, et ben bah, c'était comme si je donnais des coups de poing au clope ou à mon envie de fumer. Et ça, ça faisait du bien. Alors de façon globale, même si la deuxième journée était un petit peu plus difficile, ma motivation est encore là, donc on verra ce que donnent les jours suivants. Et en attendant, comme d'habitude, souhaitez-moi bonne route